je suis Aurore, coach en orthographe ah, Bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore Que c'est ça Un cadeau Ah non, ça c'est Félix Oh, mon petit chaton Non, c'est pas un chaton, c'est ma c'est ah, la d'un copain, en fait, je la garde Ouais ah, C'est là vous, elle est, est, est là Elle bah, est où C'est pas elle était dans la boîte il y a deux minutes, là Félix Félix bah, Attendez, Félix Félix Ah bah, elle est là, elle est sous le canapé, là ah. Ah vous savez ce que j'aurais besoin c'est d'un bâton pour l'apprendre Jean-Jacques Oui on dit pas ce que j'aurais besoin mais ce dont j'aurais besoin parce que j'ai besoin de quelque chose donc c'est ce dont j'aurais besoin. Ah oui, un bâton, là, ça Et possible. vous savez Jean-Jacques, vous, ce dont vous auriez vraiment besoin. Mais... C'est d'un peu de juchote, mm -hmm. Parce qu'on n'importe pas une micro chez sa coche à l'artographe Ma petite leçon, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Au revoir Jean-Jacques. Au revoir, au revoir. Qu'est-ce que vous avez là Ah, mais bah, je crois que Félix m'a mordu. <rire> C'est que c'est en train de s'échapper? <muches>